Curieuses et curieux, bonjour. Je sais que la vidéo est longue, mais s'il vous plaît, restez bien jusque la fin. Pour les amateurs de sensations fortes, je peux déjà dire qu'il va y avoir euh, quelques kilos de sel dans la vidéo. Et donc, oui, oui, oui, euh, j'arrête YouTube. C'est pour du vrai. C'est pas juste un titre putaclic. Et la raison, bah, c'est que je vais pas très bien. Et j'ai besoin de votre aide, et pour ça, il faut que je vous explique ce qui se passe. Là, maintenant, c'est la cinquième fois que je filme cette vidéo euh, « J'arrête YouTube ». Et je suis pris par un sacré dilemme, si vous voulez. C'est parce que le premier et le deuxième tournage étaient tellement sous le coup de l'émotion que je crois que j'ai réussi à transmettre quelque chose au niveau de l'empathie, au niveau de, de, de, de l'impact émotionnel, au niveau du ressenti. Et même si je me devais de vous présenter quelque chose de plus lu à froid, de plus réfléchi euh, qui, a, qui a pris du recul sur, euh, sur ce qui se passe, j'ai finalement décidé que j'utiliserai quand même des extraits de ces précédents tournages dans lesquels euh, ben, je suis dans un état émotionnel assez, euh, assez intense. Donc c'est un genre de coup de gueuleception, hein, c'est un coup de gueule dans un coup de gueule dans un coup de gueule, on va... On va analyser euh, bah, ce que j'ai dit, je suis plus tout à fait d'accord d'ailleurs avec euh, tout ce que j'ai pu dire dans ces propos-là, on va les tempérer un peu, parce que j'ai besoin euh, pas juste que vous compreniez ce qui se passe, mais que vous ressentiez ce qui se passe, puisque je souhaite que vous m'aidiez. Donc, petit disclaimer, ça va tirer à balles réelles, ça va piquer pas mal, ça va manquer un peu de pudeur. Vous allez me voir dans des états euh, dont je suis pas super fier, mais... C'est nécessaire que je vous les montre. J'ai je, je, pris cette décision, je vais vous les montrer. Vous savez, à un moment donné, quand on est traîné dans la boue, quoi qu'on fasse, même si on est juste le ciel est bleu, t'en nourrir la bestiole, au moins, euh, au moins il y en aura encore un qui aura moins faim. Donc je vais utiliser principalement euh, deux coups de gueule précédents que j'ai fait, euh, que je ne vous ai pas montré donc, mais euh, qui, qui devaient servir de, pour cette vidéo aussi. Le premier coup de gueule, c'est un texte que j'ai écrit. Euh, il y a plusieurs mois, il y a, il y a plus de quatre mois déjà, et euh, ce texte est <rire> particulièrement lyrique, et je, je n'ai fait que l'enregistrer en audio, à l'époque. Voilà à peu près le ton. Ouh. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire cette vidéo, mais euh, voilà. On vient d'en de, parler avec les copains, ils ont lu mon texte, <rire> et je crois que c'est nécessaire. Alors je vais en faire un podcast. Je ne vais pas filmer ma gueule, je vais juste en faire un, un fichier son. Je pense que ce sera déjà suffisamment lourd comme ça. Donc voilà, la gorge est déjà bien serrée. Maintenant je vais vous présenter le deuxième extrait. Le deuxième, euh, un, un extrait du deuxième coup de gueule que j'ai enregistré. Oui, je ne lis pas un script, hein. pour une fois, j'ai juste des notes pour me rappeler de quoi je dois parler. C'est pour ça que ça va être un petit peu long. Non, mais là, on va, on va la jouer naturelle. Donc, ce deuxième coup de gueule, là, c'était il y a 3 euh, ou 4 semaines, à peu près, et euh, ça commençait comme ça. Salut tout le monde, donc pas de curieuses et curieux, des cloneries du genre là aujourd'hui, c'est euh, pas du tout l'ambiance. Donc voilà, on va utiliser quelques passages de ces trucs, on en fera une relecture à froid, et euh, on va essayer de faire un peu d'autocritique dessus aussi, mais je vais quand même vous donner le fond de ma pensée. Vous avez eu tout ce qu'un Z doit faire pour euh, se permettre un coup de gueule en, euh, en vidéo sur YouTube. Je voudrais évidemment d'abord m'excuser auprès de toutes celles et ceux pour qui je suis très important, je sais vous, je vous êtes... Assez nombreux à, à m'avoir écrit en, en m'expliquant à quel point euh, euh, bah vous, aviez, vous étiez très heureux que mes contenus existent. Hein, J'essaye de rester modeste, mais vous avez été assez dithyrambique parfois. Je suis désolé, je risque de vous décevoir un petit peu. Et euh, le pire, c'est que tout ça, c'est pour avoir le droit d'encore plus risquer de vous décevoir. Vous allez voir, vous allez comprendre. Parce qu'il est question de, de, de retrouver un peu de liberté dans tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire « j'arrête YouTube » Alors évidemment, dire « j'arrête YouTube », ça n'a aucun sens. Je ne vais pas euh, m'interdire à vie de sortir des vidéos euh, sur YouTube. Ça n je ne sais pas de quoi demain sera fait. Euh, quand on dit ça, ça n'est pas rationnel, dire « j'arrête YouTube ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « j'arrête YouTube » en ce qui me concerne Je vais arrêter de faire des vidéos en me souciant de l'algorithme et des exigences de YouTube. Je n'en peux plus. Il y a un burn-out généralisé des Youtubers, on va en parler. Euh, moi, je suis compressé là-dedans comme c'est pas, per pas permis, comme c'est pas possible. Et euh, si je suis devenu Youtuber, c'est pour m'émanciper d'un certain système, c'est pas pour me retrouver avec un système encore plus con. Donc, raison 1, j'arrête l'algorithme de Youtube. On va appeler ça comme ça. J'arrête de faire du contenu pour faire plaisir à la communauté ou pour respecter les standards implicites qu'il y a dans la communauté sceptique. Je vais au contraire beaucoup la critiquer. Et ça va piquer. Je ne veux pas faire du mal à la zététique. Je ne veux pas faire du mal au mouvement sceptique. C'est bien au contraire une invitation à peut-être traverser une forme de gueule de bois pour, pour réaliser qu'on a un, un, peut-être un peu été trop loin. Donc voilà, c'est vraiment ça le sentiment que je veux installer, une sorte de gueule de bois. Oui, je sais, c'est nébuleux, mais vous, vous, vous allez comprendre. Mmh. vraiment faire de mon mieux pour que ce soit, soit assez clair. Et enfin, euh, et ce sera subtil, je vais arrêter aussi de faire du contenu pour la rentabilité. C'est-à-dire que pour l'instant, je, je, je, je fais ma chaîne d'une façon professionnelle. Je scinde mon temps en deux et euh, la moitié de mes revenus, c'est YouTube. J'arrête ça. Ça conditionne trop mes contenus, ça me fout dans une merde épouvantable, etc. etc. On va passer ça en détail, vous allez voir, c'est très très très complexe. Donc, point numéro un, l'algorithme. Concentrons-nous sur les faits. À un moment donné, j'ai fait euh, le format méthode Z. J'y ai mis tout ce que j'avais en termes de moyens techniques, en termes de, de temps, en termes d'écriture. On aime ou on n'aime pas, c'est pas très grave. Euh, toujours est-il que le succès n'a pas été au rendez-vous autant que je l'espérais. On a fait moins de vues que prévu, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai fait un produit dont je suis fier. J'ai fait le produit que je voulais vous proposer. Et vous avez été euh, réceptifs à ce produit dans une certaine mesure. Et les scores... Que ça a fait ne me dérange pas. Mais l'interface de YouTube me force à les trouver dérangeants. Vous allez comprendre. Après, j'ai fait le format On vérifie. Et alors là, les vues ont été au rendez-vous à chaque fois que je mettais le mot OVNI. Voilà, alors là, on faisait des, des 100 000, des 200 000, etc., contre les 20-30 000 de méthode Z. J'ai eu l'audace de vouloir vous proposer un petit format vlog, si vous vous rappelez bien, l'année passée, qui s'appelait La parenthèse. Et ça a été une catastrophe. Pas en termes de vues, comprenez bien ce, ce truc-là, il faut vraiment que vous compreniez ça. Certes, les vues n'étaient pas au rendez-vous, mais ça, c'était prévu. Je, je, je m'attends bien, évidemment, à ce qu'un petit vlog n'ait pas autant de succès qu'une vidéo vachement bien construite, c'est normal. Le problème, c'est que maintenant sur YouTube, quand vous faites ça, vous êtes pénalisé. Ok Vous êtes pénalisé. Retenez bien ce, ce principe de la pénalisation. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui est un peu moins bon, et moins bon d'ailleurs ça veut dire quoi qui, un, qui, qui attire un peu moins de vues ou qui fait des moins bonnes statistiques, c'est tout votre travail qui, qui en souffre après. Et en fait, même juste la vidéo ne devrait pas en souffrir, elle fait juste moins de vues et, et puis voilà, mais vous, vous avez fait ce que vous voulez. Et bien, euh, toute l'interface de YouTube et tout le système YouTube est fait pour vous pousser à éviter ça à tout prix. Et ça, je l'ai bien vu quand j'ai sorti le format Punchline, qui cette année devait euh, juste ponctuer la chaîne. Hein. La vache, j'en ai sorti deux, et j'ai perdu des centaines d'abonnés en une fois, j'ai perdu euh, des stats qui ont dégringolé de partout sur l'ensemble des vidéos sur toute la chaîne, parce que j'ai eu l'audace de sortir deux vidéos qui ont fait 15 000 vues. 15 000 vues Est-ce qu'on a oublié ce que c'est 15 000 personnes qui regardent quelque chose j'ai des collègues youtubeurs qui pleureraient pour avoir 15 000 vues. Et moi, j'ai 15 000 vues et je suis pénalisé. C'est-à-dire, c'est pas juste, ça marche pas bien et ça intéresse pas grand monde. Non, non, non, ça c'est pas grave, je peux m'accommoder de ça. C'est normal, en fait, de, de, vous, de proposer des trucs qui, qui marchent plus ou moins bien. Si vous avez vu euh, les vidéos sur le, le, la réduction à la moyenne, par exemple, bah, vous savez que dans la vie, on tape dans une moyenne, et parfois on tape plus haut et parfois on tape plus bas. C'est comme ça, c'est la vie. Et bien dans l'interface de YouTube, il y a un top 10. Quand vous êtes YouTuber, vous avez un top 10 de vos dernières sorties. Vous n'avez pas un top 10 de l'entièreté de votre chaîne, vous avez un top 10 de vos 10 dernières vidéos. Et ce top 10 est classé en fonction des vues, en fonction de euh, tout un tas de paramètres, mais c'est principalement les vues qui, euh, qui, qui font bouger le, la vidéo dans le truc. Parce que les vues, c'est un peu le résultat final de tout, toutes les statistiques entre elles. Même si YouTube prétend euh, vouloir optimiser le watch time, mais on a bien vu euh, sur d'autres chaînes que même ça, ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que vous tapez dans le top 5, tant que vous faites des vidéos meilleures que les précédentes, en termes de vues, hein, pas intrinsèquement meilleures, en termes de vue, c'est-à-dire qui attire plus de public, tout simplement, quel que soit le moyen, l'émotion, euh, les ovnis, euh, peu importe, une vignette putaclic, tant que vous faites toujours meilleur, vous êtes mis en avant par YouTube. Dès que vous faites en dessous du top 5, tout votre travail est pénalisé. Alors, j'ai pas une preuve formelle qu'il y a un fonctionnement dans l'algorithme qui fait ça. Je constate, simplement. Beaucoup de Youtubers se sont plaints de ce top 10, et la réaction de Youtube, ça a été, ça a été apparemment, ils l'ont peut-être pas encore fait, j'en sais rien, mais apparemment ils vont mettre un bouton pour masquer le top 10. Sans déconner. Donc quand on travaille pour une plateforme qui se fout de notre gueule à ce point-là, mais qui en plus risque par ces changements soudains de politique, de gâcher 8 ans de travail que vous avez mis derrière vous, 8 ans de travail qui a, ben mine de rien, changé des vies, euh, été utile pour des gens qui sont sortis de mouvements sectaires, etc. C'est etc. inadmissible. Je ne peux pas gâcher 8 ans de travail parce que j'ai l'audace de vouloir sortir des vlogs. Il faut arrêter les conneries, quoi. Si vous prenez le temps d'y réfléchir, ce que ça a comme conséquence sur la création des contenus, en plus de ça c'est que ça pénalise l'audace. Vous n'osez plus tenter des choses de peur d'avoir une vidéo qui a un mauvais résultat, ce qui influencera les vidéos suivantes et l'ensemble de votre travail. Vous n'osez plus tenter des choses. Vous, vous avez l'impression de, de faire du mal à votre bébé, de faire du mal à votre création. C'est ça que ça crée comme sentiment. C'est pas tenable, ça. C'est absolument pas tenable. Et avec ça, vous l'avez vu ces derniers temps, j'y ai ajouté une couche, euh, qui, qui, que sont les sponsors. On en reparlera dans la partie euh, dédiée à, à la rentabilité de la chaîne, mais j'ai tout essayé pour euh, rendre cette chaîne rentable. Euh, la trocup up qui a foiré, euh, les sponsors euh, qui, qui, qui posent de gros problèmes, j'en parlais maintenant, les sponsors euh, pour des, des plus petits et des PME ou des, ou des Youtubers, etc., qui ont posé aussi des problèmes, j'ai vraiment tout essayé. Là maintenant, il euh, y a des sponsors qui veulent me payer pour mettre des pubs à la con euh, sur mes vidéos, je vous le dis tout de suite, vu la merde dans laquelle je suis, je les accepte. Le problème des sponsors, c'est qu'ils enfoncent encore plus dans cette logique du « toujours plus, toujours mieux ». Parce que là, maintenant, comme ma rentabilité fonctionne aussi avec les sponsors, mais si je fais des vidéos qui font moins de vues, c'est aussi ça que je risque de perdre. Et donc, je suis pris, mais en tenaille, pour faire plus de vues, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Le, le, les, les, les paramètres ne, ne se mettent pas en adéquation et le résultat, c'est que j'ai juste l'impression que YouTube me met dehors, en fait. Petit à petit, YouTube me pousse vers la porte. Et c'est la sensation que beaucoup, beaucoup, beaucoup de producteurs de contenu ont en ce moment. Vous savez, pour moi, les stats, ça devrait être un simple indice. Le truc que vous allez regarder quand vous vous dites « tiens, est-ce que ça a été bien reçu ou est-ce que ça a été moins bien reçu parce que je ne suis pas totalement sûr de moi ?» ou parce que je, je, je, je me demande si le public préfère ceci, préfère cela, parce que j'ai des sujets différents pour la suite et je sais pas trop quoi choisir. Ça devrait servir à ça, les stats. Juste à ça. Pas à nous transformer en armée d'esclaves pour maximiser la rentabilité d'un putain de GAFAM à la con qui se gave de fric à ne plus savoir qu'en faire pour dorer la pilule d'une série d'annonceurs qui s'en tapent complètement de ce que moi, petit youtubeur, je vis. Mais moi, je suis un petit youtubeur. Et je dois me respecter. Face à ce système à la con. Il faut que je reste calme. <rire> Donc, on a déjà eu beaucoup de sacrifiés sur la chaîne, en fait, hein, à cause de ce principe qui est venu petit à petit. Parce que, si j'arrête YouTube aussi, c'est pas parce que la situation est là, maintenant, insupportable. Elle, elle était encore tenable. Hein. J'aurais pu encore tirer sur la corde, à espérer, avec le, le, le petit système qui tire. Mais les courbes, sur le temps long, elles sont très très claires. Elles vont dans une direction précise, et je refuse de suivre cette direction. Parce que les conséquences, petit à petit, ça a été quoi Vous n'avez pas eu la suite de fake 11 sur la natalité, alors que j'ai trois scripts prêts, depuis des années, mais si je les sors, c'est du temps passé pour quelque chose qui ne fera pas assez de vues. Mais oui, mais moi j'ai envie de les sortir. Parce que je trouve que ce qu'il y a dedans, c'est bien. Et c'est utile à des gens. Parce que ce qui est important, ce n'est pas combien regarde, c'est qui regarde. Vous n'avez pas eu la vidéo sur le tatouage que j'ai derrière l'oreille, hein, qui s'en fout voilà, si c'est pour avoir juste les, les fans qui se demandent, machin, ben voilà, en, en sortant cette vidéo, je plombe la chaîne. Vous n'avez plus de versus, parce que, quoi qu'on en dise, c'est des vidéos qui n'ont pas un score extraordinaire, sauf quand il y a une espèce de gros clash à l'intérieur, et je ne veux pas être encouragé à aller vers ça. Vous comprenez le, la logique Même quand je fais un format, ces machins encouragent une certaine ligne éditoriale à l'intérieur de mes intentions à moi. C'est pas tenable. Vous n'avez plus les grands procès de la science dont tout le monde se tape, malgré le fait que le, le, le projet était excellent. Je continue à le dire, c'est une idée très très bonne, le grand procès de la science, et il faut que je le continue. Mais malheureusement, tout ça, bah, vous le verrez peut-être jamais. Parlons tout de suite des conséquences concrètes. Ce qu'il va se passer en arrêtant ces trois paramètres, c'est simplement que je vais pratiquement plus faire de vidéos, vous allez en avoir une ou deux par an. Mais elles seront sincères. Et elles auront été faites sur un temps libre, chose que j'ai très très peu, elles viendront vraiment de, de mon envie de vous proposer le truc. Tel quel. Pas pour plaire à l'algo, pas pour plaire à la communauté, et pas pour gagner du fric. Sauf si un sponsor débarque et me dit euh, « je te propose autant, euh, vas-y fais une sponso euh, »,« bah vas-y, je vais sortir une punchline, voilà, j'en ai 50 décrites, euh, je vais sortir une punchline, je vais te mettre ta, ta sponsor derrière. » Ils vont très vite se rendre compte que ça marche plus, et ils vont déserter, c'est exactement ce qui est prévu. Et malheureusement, en agissant comme ça, bah, toutes les stats de la chaîne vont baisser, et vous, vous allez petit à petit vous en éloigner, vous allez aller découvrir d'autres Youtubers, hein, c'est très bien. Mais donc voilà, je vais arrêter de me soucier de ces trois paramètres, et donc, bah, je vais faire autre chose en fait. Et je sais pas encore quoi. J'entends souvent que youtuber, c'est pas un vrai métier. Et bah c'est vrai, c'est pas un vrai métier. Ça fait 8 ans que je fais des heures sup tout le temps pour ce truc. Presque chaque vidéo, elle me bouffe des heures sup, elle me bouffe les week-ends Parfois. Quand on est youtubeur, on n'a pas de 13e mois. Quand on est youtubeur, comme moi en tout cas, on ne sait pas de quoi, euh, on sait pas combien d'argent on va avoir le mois prochain. On ne peut pas prévoir des vacances parce qu'on n'a pas le budget des vacances. Et puis surtout, la façon dont je l'ai vécu, moi, c'est une réduction progressive de mes moyens. Mois après mois, semaine après semaine. Voilà, maintenant, il y a Utip qui vient encore de fermer. Euh, encore une source de revenus en moins. Et puis surtout, quand on est youtubeur et que, comme moi, on décide d'arrêter, eh ben, on n'a rien devant soi. On n'a pas de parachute, on n'a rien. On n'a pas un petit pécule de départ, là, on n'a rien. Il n'y a même pas le chômage qui nous attend, il n'y a, a rien de tout ça. Heureusement, j'ai d'autres choses sur le côté. J'ai un métier. Parce la moitié du temps, j'ai un métier. Je, je travaille dans le cinéma, je fais du montage, je fais ce genre de trucs. Donc c'est une situation très menaçante que je vis depuis 8 ans, qui est très très lourde émotionnellement à porter. Surtout quand vous avez un enfant ce genre de truc, là ça commence vraiment à vous vous dire « je suis en train de faire n'importe quoi ». Donc il y avait déjà, si vous voulez, les menaces des complotistes. Hein tous, les, tous les gros tarés qui sont venus menacer ma vie, euh, jusqu'à certains même parfois menacer mon enfant. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est de sortir de chez soi et de regarder spontanément à gauche et à droite au cas où il y aura un taré qui se planque. Mais ben voilà, moi je sais ce que ça fait. Il y avait euh, bah, les menaces des sponsors, les menaces de partir. Si jamais je ne faisais pas assez de vues, puis maintenant il y a les menaces des stats qui s'ajoutent qui en plus. Stop On va arrêter là, hein on va arrêter les frais, euh, la collection de punitions, ça va, c'est bon à un moment donné. Hein Et puis surtout, je suis bridé par le scepticisme, j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer... Et je ne peux pas le faire parce que je fais du scepticisme sur YouTube. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo où je, où je montre, je suis en petite vacances chez Arnaud, chez AstronoGeek, et on fait, on fait des vidéos là-bas, et, et je le dis dans la vidéo, je dis je n'ai aucune idée de quoi faire avec tous ces guests. C'est-à-dire je suis sur place, il y a 12 parsec, il y a le chat sceptique, il y a « Vous avez le droit », il y a Gontran H, il y, a, il y, a, il y avait même Bruce de « Y penser », il y avait plein de gens, et moi, qui suis un créatif qui suis censé être un créatif, je n'ai pas d'idée de truc à faire avec eux. Mais c'était pas vrai. J'avais pas d'idée de truc sceptique à faire avec eux. Et ça, il faut que je me libère de ça. Donc, j'ai créé une nouvelle chaîne, monsieur Sam point d'exclamation, euh, parce que c'est l'endroit où je vais m'exprimer. Ici, je m'interroge. Là-bas, je vais m'exprimer. Attention concept. Et euh, vous avez donc un nouveau Twitter, un nouveau YouTube auquel vous abonnez, euh, auquel allez voir si ça vous intéresse de me voir parler d'autre chose que de scepticisme. Beaucoup de gens viennent ici uniquement pour mes contenus et pour la qualité de mes contenus. Là, ici, je vous le dis, cette vidéo-ci, elle va être très privée, très personnelle. On va parler de détails assez intimes. Si ça vous met mal à l'aise, ne regardez pas. Et si vous voulez me retrouver, moi ma personnalité, mon univers, mes, mes, mes trucs à moi, bah, il faudra aller sur cette nouvelle chaîne, et je vous promets qu'il va y avoir des trucs bien délirants. Il me faut un espace pour pouvoir m'exprimer, voilà, pour pouvoir faire autre chose, tenter autre chose. Si je me suis bien débrouillé, vous avez d'ailleurs sur, sur cette chaîne, en guise d'ouverture, euh, une vidéo qui s'appelle euh, « Je crois, on ne se connaît pas », et qui va vous présenter plein de trucs que j'ai fait, et dont vous n'êtes pas au courant. Et croyez-moi, vous n'avez pas idée des trucs que je fais en fait, je veux bien rester modeste, hein, mais euh, allez voir. Monsieur Sam, c'est pas un sceptique. Je me résume pas au scepticisme. Je suis, je suis un artiste. Alors, euh, n'allez pas voir là une espèce de prétention. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui fait de l'art. Point. J'ai pas dit que j'étais un grand artiste. Je suis un artiste. Et Monsieur Sam, point d'interrogation, c'est juste un de mes projets. Avant ça, je faisais ça Deman et là maintenant j'ai fait Monsieur Sam et maintenant il faut que je fasse autre chose. J'ai pas abandonné ça man J'abandonnerai pas Monsieur Sam. Mais ça va pioncer, à mon avis. Parce que oui, il y a une possibilité que ça ne se passe pas comme ça, mais je vais certainement pas compter dessus, vous allez voir, on va en reparler. Bon, il est temps de parler de la partie qui va fâcher. C'est pourquoi j'arrête la communauté sceptique. Ou en tout cas, pourquoi je vais faire une grosse grosse pause avec cette communauté ça vous aura pas échappé, il y a pas mal de vidéos qui sortent et qui critiquent le mouvement sceptique, ou la zététique, euh, ou les zététiciens. Il euh, y a eu une vidéo de Gontran H. Alors j'ai entendu les critiques qui ont été adressées à cette vidéo, il y a un petit côté « on lave son linge sale euh, en public, euh, et en fait ça s'est pas vraiment passé comme ça », etc., etc., Peut-être, je ne sais pas, et c'est sûr que quand on écoute les points de vue des uns et des autres, c'est jamais la même lecture, il y a des malentendus, parlez-vous, faites-vous des bisous. C'est pas, pas le sujet dont je veux parler maintenant. Ce que je trouve triste, c'est qu'on a là quelqu'un qui a été accueilli dans, dans ce petit groupe, qui fait une grosse critique, qu'elle soit juste, pas juste, c'est pas mon propos, hein, d'accord Il fait une critique du mouvement, c'est-à-dire on a, on a le ressenti de quelqu'un qui vient de, de nous rencontrer « et je ne vois que du rejet ». Je ne vois que du rejet. Je ne vois pas euh, des gens se poser et dire Ah, tiens, euh, c'est vrai, quand même, euh, c'est assez pertinent euh, quand il dit ça, quand il dit ça. Bon, là, il a été un. On, pourrait, on, je, on, on devrait retrouver, si vous voulez, ce genre de propos où on, on dit euh, Là, euh, ce qu'il dit, euh, c'est pas comme ça que ça s'est passé. N'empêche que je comprends euh, qu'il l'ait pris comme ça. C'est vrai qu'on devrait peut-être se comporter plus comme ceci, plus comme cela, pour éviter que ce genre de choses arrivent. Voilà, je vais pas rentrer dans ce débat précis parce que moi j'étais pas euh, concerné par les trucs que Gontran a vécu, c'est avec lui qu'il faut voir ça. Il n'empêche que Gontran a ressenti les choses telles qu'elles, ne sort pas cette vidéo pour faire chier le monde. Il sort cette vidéo, je le connais, dans l'espoir bah, que ça fasse un peu réfléchir, quitte à, quitte à blesser un peu, quitte à s'engueuler un bon coup et ensuite se, se, se, se, ré, se réconcilier si vous voulez. On devrait se réunir en vidéo, décrypter ça et se dire « Ah ouais, ça c'est vrai que ça » et, et, et envoyer ce message à l'ensemble de la communauté. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Vous avez vu sans doute aussi les vidéos d'AstronoGeek hein, qui dit déjà d'une part qu'il s'ennuie euh, sur YouTube et donc qu'il a envie de se libérer un petit peu de tout ce qu'il qu a fait. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait réfléchir. Et aussi bah, les vidéos où il invite à se méfier des, des zététiciens, de certains zététiciens. Euh, lui, ce qu'il touche particulièrement, c'est le, le wokisme qui est, qui est mis en avant euh, par cer certaines sous-communautés de la zététique. C'est vrai que ça a pris une place dingue. Je ne dis pas que ça ne doit pas prendre de place, mais c'est comme je le dis dans ma vidéo précédente sur la politique. Que vous mettiez votre combat en avant, c'est une chose, mais qu'on veuille en faire une norme, c'est autre chose. Je ne vois pas au nom de quoi... Euh, être sceptique renvoie obligatoirement au fait de suivre tel combat progressiste de telle façon, avec tel message et pas autrement, ou euh, de juste se dire, bah non, moi j'ai pas envie de vouloir parler de ça. C'est une liberté individuelle de vouloir mettre ça en avant. Comme on pourrait le faire pour l'écologie. Comparons à l'écologie quelques instants. Parce que ça, c'est vraiment un combat que je regrette de pas mener sur ma chaîne. Il y en a qui le font très bien, allez voir la, la chaîne du Réveilleur, par exemple. C'est évident que si on analyse un petit peu les problèmes dus au réchauffement climatique, on doit prendre une position ferme et être exemplaire et euh, toujours avoir un propos qui va dans un sens et pas dans l'autre. Les sceptiques ne le font pas. Ils le font par-ci, par-là, à leur sauce, comme ils le veulent. Mais les sceptiques prennent encore l'avion. Les sceptiques s'habillent encore avec tout plein de trucs issus du pétrole. Les sceptiques uploadent encore leurs vidéos en HD. Les... Alors parce que ce serait plus économique... Pour les, la consommation électrique de les sortir en 320 p, même en 720 p, c'est largement suffisant. Les sceptiques sont des humains. Je dis pas que ces combats-là doivent pas être menés. Je dis juste que ma mission de sceptique, ce n'est pas ça en fait. Ça peut être la vôtre, très bien, grand bien vous fasse, mais c'est pas la mienne. Alors la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai été voir, euh, quand j'ai été euh, parler chez Psyodélique de zététique. Psyodélique, c'est un YouTuber euh, qui se concentre sur, euh, sur les dramas qu'il y a sur YouTube. Hein. Vous savez, dès qu'il y a un petit clash, dès qu'il y a un petit machin, il fait une vidéo. Euh... Il a beaucoup de succès. Il a des propos qui sont souvent problématiques. Oui, très critiquables. Et donc, ça me semblait logique d'aller là-bas et de lui parler de zététique. En plus, il parle souvent de zététique. Donc, moi, j'ai été là-bas, j'ai parlé de zététique. Vous n'imaginez pas à quel point la merde est venue de toute part. Il y a ceux qui pensent que je valide tout ce que le mec fait, juste parce que je vais parler de mon truc à moi chez lui, juste parce que je ne suis pas euh, euh, agressif avec lui, ou euh, que je ne montre pas fermement qu'il qu doit changer d'avis, qu'il est mal, qu'il est... Euh... Je n'étais pas venu pour ça, moi, je n'étais pas venu pour juger le mec à qui je parle. Depuis quand c'est devenu la norme Que dès qu'on s'affiche avec quelqu'un, on doit le juger, on doit, on doit le cataloguer, on doit dire si c'est un méchant ou un gentil. Depuis quand c'est devenu la norme et alors, la goutte d'eau, ça a été quand certains collègues, désolé, vous allez vous reconnaître, certains collègues euh, m'ont dit euh, Ouais, euh, tu fais ça, tu vas nous, en, nous attirer avec toi sous le bus, euh, tu vas nous éclabousser, c'est pas la première fois que tu le fais, nanani, nanana. Des gens qui sont dans, censés être de mon côté, qui sont censés, peut-être pas me soutenir, mais en tout cas, je veux dire, quand je suis pas d'accord avec un truc que, par exemple, Thomas euh, fait, euh, quand je suis pas d'accord, mais que ça va pas contre moi, ça m'empêche pas de faire mon taf, bah, je ferme ma gueule, je laisse Thomas se démerder. Si j'ai une critique à lui émettre, je lui émets, mais il en fait ce qu'il veut. Je lui fais aucune injonction à faire les choses comme moi je pense qu'il doit les faire. Eh ben, j'ai subi ça, des gens qui me disent comment je dois faire mon travail. Et donc j'ai carrément été jusqu'à bloquer des amis, parce que, pas pour, pour qu'ils ne me parlent plus, mais parce que moi il fallait surtout pas que je leur réponde. J'étais dans un état émotionnel assez, euh, assez intense. D'ailleurs voilà, voilà la, la façon dont j'en parle dans, dans un de ces enregistrements. J'ai fait mon putain de taf. J'ai été là où on dit des conneries. Et j'ai dit des choses sensées. J'ai amené un peu de zététique là où il n'y en a pas. Vous passez, des, vous, vous, vous passez votre temps à chier sur la gueule de psycho Ou psycho, je ne sais pas comment on prononce, on n'en a rien à caler. Vous passez votre temps à lui chier sur la gueule. Et il y a des raisons à ça, bien sûr. Mais quand un mec se pointe, et essaye de lui dire deux, trois trucs pour qu'il s'améliore, vous tirez sur le mec qui se pointe Mais merde Merde Là Merde Donc voilà. Euh... Que ce soit dit, certes, j'arrête YouTube, mais j'accepte volontiers de venir dans n'importe quelle émission, sur n'importe quelle chaîne. Voilà. Il n'y a plus de frontières. Ça, c'est ce que je pense vraiment. Si vous voulez... Moi, je suis le mec, hein, on, va, on, on va mettre de côté les, les égaux, etc. Je suis le mec qui a ouvert un resto du cœur. Et il est hors de question qu'à l'entrée, je trie ceux qui viennent de gauche et ceux qui viennent de droite. Voilà, c'est comme ça que je considère mon travail. Il est hors de question que je trie ceux qui sont pro-woke, anti-woke, euh, ceux qui sont Xbox, PlayStation. C'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est les restos du cœur. Bah vous transposez ça au scepticisme et vous comprenez un peu la mission que je me donne. Et j'aimerais qu'elle soit respectée telle qu'elle, tel quel, et ça n'est pas possible dans la communauté telle qu'elle est maintenant. Je ne peux pas être respecté tel que je, le, tel que je fais mon travail dans cette communauté pour l'instant. C'est pas possible. Donc si vous avez une chaîne que vous rassemblez, hein, c'est un peu ça mon, mon leitmotiv, si vous êtes quelqu'un qui rassemble, hein, si vous, comme, comme Psyodélique ou comme n'importe qui, si vous avez une chaîne qui rassemble du monde, que vous avez envie que je vienne parler de zététique chez vous, ben, appelez-moi, je viens, et ce sera cordial. » Parce que ma règle d'or à moi, c'est ça. C'est la cordialité. Je veux bien venir chez vous, mais on reste poli, on reste courtois. Si on quitte la courtoisie, si on part dans l'agressivité, je me casse. Je veux faire mon travail dans le respect. Dans le respect de l'autre. Parce que moi, je crois fermement, moi, que nos individualités ne se résument pas aux parties auxquelles on s'identifie, ne se résument pas à tel ou tel combat progressiste qu'on incarne, ne se résume pas à telle lutte sociale qu'on essaie de pousser contre telle autre lutte sociale. Non, nos individus ne se résument pas à ça. Et moi, je m'adresse aux individus. Je m'adresse pas aux gens de gauche, aux gens de droite, aux je sais quoi. Je, je, non, stop. Alors on va me sortir le paradoxe de la tolérance. Oui, mais tu ne vas quand même pas aller chez des néo-nazis. Je vais faire la même chose que quand je me choisis un resto. Voilà. Quand je me choisis un resto, je regarde si ça me convient. Et j'y vais si ça me convient. Et le pire, c'est que c'est ce paradoxe de, de la tolérance euh, on, où on dit euh, « oui, euh, tu, tu, tu, tu, ne peux, tu ne peux quand même pas tolérer l'intolérable », il est utilisé pour faire exactement l'inverse. Il est utilisé en ce moment dans la communauté pour voir jusqu'où l'intolérance peut aller, jusqu'où la division peut aller. On ne supporte plus la différence. Même dans les petits sous-groupes, là, ça se tire dans les pattes tout le temps. L'ambiance est Dégueulasse. Où que j'aille, l'ambiance est dégueulasse. Donc je vais vous faire écouter des trucs, ça va être très très rude. Euh, je voudrais que vous, soyez bien, que vous gardiez bien en tête que ce n'est pas contre des gens. Les gens sont complexes. Nous sommes tous complexes. D'accord On ne se résume pas à, à, à ce qu'on montre en vidéo de nous, on ne se résume pas à ces trucs-là. Un humain, c'est un contexte social, c'est un passé, c'est des goûts, c'est un moment dans le temps aussi. C'est certain que dans dix ans, vous n'aurez pas les mêmes opinions politiques. Alors pourquoi vous taillez la route à ce point si vous savez déjà que vous allez changer d'opinion Restez souple, restez ouvert. Un peu plus Pas dans l'absolu jusqu'à accueillir des néo-nazis, non, vous inquiétez pas Putain, il faut faire de cette disclaimer, je te jure. 2023, quoi. Ce qui me rend triste, c'est que c'est devenu une communauté de langue de pute Langue de pute Mais regardez-vous en face, merde D'où que vous soyez, hein Voilà, donc de médisants, hein euh, mais c'est « regardons-nous en face » que je devrais dire. Parce que moi aussi, j'ai été médisant, très médisant, et je veux plus l'être. Il y a un emballement communautaire, c'est de ça que je parle. Et quand je dis que c'est une ambiance de merde, c'est mon point de vue, parce qu'il y a clairement des gens qui s'épanouissent là-dedans. Il y a vraiment des gens, ils ont... Euh, je sais pas, ça les, ça les réveille le matin, ils sont contents, ils vont aller guerroyer sur Twitter, que sais-je, mais il y, a, il y a vraiment des gens qui, qui, qui, qui devraient vérifier si c'est bien ça qu'ils veulent faire de leur vie. C'est mon opinion. L'attitude agressive, l'attitude combative est devenue une norme dans la communauté zététique et je ne le supporte plus, je ne veux plus évoluer là-dedans et je ne veux plus travailler pour cette communauté telle qu'elle existe maintenant. Et si je fais cette vidéo, c'est quelque part dans l'espoir que ça change un peu aussi. Est-ce que vous vous souvenez, euh, il y a 4-5 ans, au début, on s'échangeait un texte qui disait « la zététique n'est pas un sport de combat » Vous vous souvenez de cette époque On en est loin. Hein on en est vachement loin. Moi, c'est pour cette communauté-là que je travaillais, à la base. Des gens qui, malgré leur, leur humanité, hein, on ne peut pas non plus renier notre humanité, c'est sûr que des fois on est agressif, mais regrettaient leur agressivité, pensaient qu'il fallait être mieux que ça, qu'il fallait aller au-delà de ça. Là, aujourd'hui, c'est devenu normal d'être agressif, c'est devenu normal d'être combatif, c'est devenu normal de clasher dans tous les sens, c'est devenu normal. Je ne veux pas évoluer là-dedans. Je ne peux pas. Mentalement, je ne peux pas. Les luttes sociales, qui ont beaucoup de succès en ce moment dans la communauté sceptique, ce n'est pas toute la vie. Donc en gros, le message que j'aurais envie de dire, c'est arrêtez de prendre vos rêves pour mes réalités. Et pour ceux qui critiquent ma participation et mes participations à venir dans des endroits qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne veulent pas voir mis en avant, je voudrais que vous compreniez que toutes les façons de parler et de s'afficher avec quelqu'un ne se valent pas. Elles n'ont pas le même impact. Je l'ai vu avec mes versus. Là aussi, on me disait « Attention, tu t'affiches à écrire Open 9-11, tu vas leur donner des, des vues et des abonnements. » Bah dis donc, écoutez bien cette phrase. « À mon sens, tout voir en termes de lutte sociale et politique, c'est aussi combattre les exceptions sans apprendre à les reconnaître. » D'accord Et il y a des espèces de règles systématiques. Si tu t'affiches avec un tel, alors tu vas le mettre en avant, alors tu vas combattre tel mouvement politique, alors tu vas encourager tel truc, alors tu vas faire partie du fait que les nazis reviennent coloniser la Terre. Pitié, quoi Pitié Ma sensation à moi, pour ceux qui auront suivi l'affaire, c'est qu'il s'est passé très exactement, mais alors au mot près, tout ce que j'avais prédit quand j'ai dénoncé les yeux lasers sur Twitter. Alors maintenant, curieuse et curieux, ça va faire un peu mal. Je vais vous balancer un enregistrement audio que j'ai fait il y a 4 mois. Je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais rien écrit d'aussi salé. Dites-vous bien que ça fait 4 mois que j'ai ça au fond de mon cœur, au fond de mes tripes, et que j'ai pas le droit de le sortir. Prenez un peu de distance comme un mec, ce propos, c'est un propos qui est fait sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion. Mais ce qu'on ressent en l'écoutant, je veux vous le transmettre. Attention, euh, ça va piquer. J'en ai marre. J'en ai marre de vos combats, de votre militance tout azimut, de votre définition et redéfinition de la bienveillance, de vos conseils, de vos analyses. J'en ai marre de vos ordres aussi, de vos partis pris, de votre politique, de vos octogones à peine déguisés, et de votre soif d'assister à de belles mises à mort publiques, et avec gros plans bien sanglants si possible. Vous me faites chier. J'en peux plus de vous voir vous étriper pour un post-Twitter. J'ai de l'urticaire à la simple lecture des mots « drama » ou « shitstorm ». Je voudrais arracher de ma mémoire toutes ces fois où j'ai tenté de rejoindre des combats désignés « justes », désignés « fruits de la zététique ». Je voudrais oublier avoir cru que plus d'esprit critique signifiait plus d'humilité. Je regrette d'avoir voulu détricoter les désaccords des uns et des autres dans l'espoir de créer de nouveaux liens. Je regrette d'avoir joué le jeu de la prise de position politique, éthique, morale. J'ai juste la furieuse envie d'envoyer chier tous ceux qui se présentent fièrement, les yeux clairs et droits, fixés sur le lointain, main tendue, la mine accueillante comme étant de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Toutes et tous autant que vous êtes, résumez vos vies, vos parcours, vos aspirations à un point sur une ligne que j'ose même pas appeler droite de peur d'alimenter vos fournaises à la con et d'un désuet, d'un ridicule, d'un réductionnisme si puant que je me demande même ce qui vous retient de me sourire en me disant hey, « Eh Salut, euh, moi je fais partie des gentils ». J'en ai marre. J'en ai marre de vous voir être fier, d'être végan, capitaliste, trans, musulman, catho, gay, fort, faible, marxiste, raciste, victime, défenseur, redresseur de tort. J'en ai marre. Je ne supporte plus de vous voir jubiler, d'avoir forcé quelqu'un à se taire, à vous bloquer, à vous bannir. Et tout autant jubiler d'avoir su garder le silence dignement, d'avoir bloqué et banni les emmerdeurs à vue. J'en ai marre de vos querelles, de vos valeurs meilleures que celles des autres, de votre nombril, de vos sacrifices, de vos victimes et de vos bourreaux. Je n'en peux plus de vos saints ni de vos saints. » Je ne vois qu'une masse grouillante de créatures angoissées perdues dans leur recherche de sens, d'idéologie, perdues dans leur conquête de l'opinion, prêtes à blesser pour la cause, que ce soit pour le triomphe de certains droits humains ou d'une équipe de foot, avec la même motivation, la même candeur et la même verve. Aucune différence. Je ne vois aucune différence. Je ne veux plus faire partie de ce village d'irréductibles gaulés qui se mettent sur la gueule à coups de propos venimeux applaudis par leurs fanges respectives en lieu et place de poissons pourris, qui eût été pourtant largement préférable. Vous n'avez aucune consistance. Aucune existence, vous ne valez rien, comme moi, comme tout le monde, vous existez à peine. Et le cosmos, dans son infinie immensité et son éternelle histoire, se bat toutes les couilles qu'il contient de vos querelles. Des couilles de la taille d'une planète regroupées en milliards de galaxies, c'est dire. Vos gémissements incessants, marbrés de causes justes, sont synonymes de malaise pour moi. Comment vous le dire Votre fierté d'affirmer l'ordre et la loi selon ça moi-même me débecte au plus haut point. C'est l'overdose, c'est l'indigestion, c'est la gastro-entérite. Pas un pour rattraper l'autre. Je ne vois... Que des chevaliers blancs, menton levé, toisant leur prochain du haut de leur regard posé sur un horizon pseudo-radieux dans lequel l'humain est broyé par les pistons d'un V8 nourri au conformisme. Parce que c'est tout ce qui reste de vous à la fin. Le conformisme que vous incarnez. L'équipe, le camp, les clones. L'idéal que vous mettez sur l'échiquier pensant naïvement qu'une victoire est possible. « Mais si, ma bonne dame, elle est bien possible, cette victoire. »« Mais non, mon bon monsieur, parce que j'affirme que la pire des défaites que puisse avoir une idéologie, c'est de gagner. »« Mes oreilles sont trop sourdes à l'histoire de notre belle espèce. Que voulez-vous » Alors. J'en vois d'ici, hein, le dos courbé, à quatre pattes, euh, croupant l'air, toutes dents dehors, prêt à bondir, guettant le coup de feu idéal qui sonnera le départ d'un sprint, d'un torrent, d'une libération de leur haine, leur haine, sur ma personne, parce que j'ose dire X, or eux savent qu'il faut dire Y. C'est bien la preuve qu'il faut m'annihiler, me décortiquer, m'interpréter, exposer les entrailles de mon propos jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus qu'à la bouillie informe d'un cadavre becté par les vautours, afin de pouvoir dire « voyez comme il a tort Voyez comme moi, j'ai vu qu'il avait tort, voyez comme je suis mieux, comme mon existence à moi a plus de sens que la sienne. Venez à moi, moi, moi, je mérite de vivre, je mérite qu'on se souvienne de mon importante influence bienfaitrice. Allez-y, faites jaillir vos noms et commentez, je sais déjà à qui ça démange. Nous sommes des créatures magnifiques. Nous savons aimer, raffiner, magnifier, optimiser absolument tout et n'importe quoi. Et moi, j'en ai marre de voir cet amour se ce raffinement, ces magnifications, ces optimisations glissées dans dix mondes et réductrices checklists de guides de bonne conduite, de cages enrobées de mousse multicolore pour ne pas se blesser quand même, où il ne fait bon vivre qu'à travers l'idée fixe qu'on est tous en route vers l'irréprochabilité, la justice ou l'excellence. Parce que sinon, ça revient à encourager le viol brutal de toutes les libertés. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Dieu pas de droit, pas d'éthique. Ces choses sont dans nos esprits, comme des repères abstraits auxquels on peut s'accrocher pour donner du sens à l'épuisement de nos combats. Mes bandes de saints, allez bien vous faire sanctifier. Nous sommes en enfer, nous sommes l'enfer. Et voilà. voilà j'espère avoir vexé tout le monde. J'espère avoir rendu tout le monde mal à l'aise. J'espère que, j'espère de toutes mes forces que l'inconfort vous envahit parce qu'il est là le socle commun. Le réel qu'on peut toucher du doigt. Personne n'est le gentil. Personne ne mérite de dicter le bien et le mal. Et si on le fait, c'est parce qu'on y est contraint par la nature même de notre espèce indisciplinée qui sait plus se tenir dès lors qu'elle se réunit à plus de un. Comptez pas sur moi pour vous dire le bien et le mal, ça n'existe pas pas plus que l'humilité n'existe dans celui qui aide le faible pour un shoot de dopamine, pour un instant de paix dans son angoisse existentielle, celle qui l'empêche de voir la réalité en face, la vacuité de son existence, son inutilité, celle de ses ennemis et celle de ses protégés. Vous nous croyez d'utilité publique Mais personne n'est d'utilité publique, personne ne vaut le tiers du quart du millième du poids que pèserait la statue creuse qu'on érigerait en sa mémoire. Car c'est pas de lui qu'on se souviendra, mais d'un idéal fictif, fabriqué, pensé, magnifié. L'héroïsme n'existe que par le cache-misère de l'oubli. Et c'est à cause de ces héros qu'on recycle la chimère de la valeur humaine, ce fantasme qui persiste dans le crâne de ceux qui tentent d'acheter leur droit d'être heureux. Ils savent la noirceur de leur âme, ils savent qu'ils seront jamais dignes de leurs idéales idoles. Alors ils cherchent un tapis sous lequel cacher les cendres de leur honte, de ne pas être le preux et courageux sauveur de la veuve et l'orphelin, qui sont d'ailleurs fait piquer leur titre par le trans et l'étranger, continuons de surfer sur ce qui est tendance après tout. Ah voilà je vous vois prêt à repasser mes propos sous le hachoir de votre sentencieuse justice. Il a dit ceci, il a dit cela, il est ceci-phobe, il est ceci il se contredit, il n'est pas cohérent. Mais bien sûr que je suis imparfait, bien sûr que je dis des conneries, ça fait sept ans que j'en dis « Pauvre petite chose assoiffée de justice, mais déposez vos fourches et vos flambeaux, il n'y aura même pas de match. Comptez pas sur moi pour prendre un avocat ni me défendre, je plaide d'avance coupable. Je plaide coupable de ne pas être une machine, coupable de ne pas être un messie irréprochable, et encore plus coupable d'en avoir rien à foutre de vouloir le devenir. » exactement comme je plaide coupable d'aimer l'alcool, alors que je recommande de ne pas le boire. Coupable d'aimer le cannabis, que je recommande de ne pas l'égaliser. Coupable de prendre l'avion en retweetant Jean Covici. Coupable d'aimer l'humour interdit, le sexe sale, d'aimer les défauts humains et d'en rire, surtout quand c'est dramatique. D'aimer les vices, d'aimer mon humanité, bordel de merde Cette humanité que vous voulez couvrir de votre version personnelle du blanc linceul auquel il ne manquerait qu'un bonnet conique pour aller brûler des croix et ceux qui y sont attachés, hein, d'un même geste. Je veux pas de votre pureté. Je veux pas de votre monde idéal. Je veux pas être autre chose que ce que je sais qu'on qu est tous. Une belle grosse bande d'enfoirés. Avec vos actes de bravoure, vous me faites penser à la mamie qui compte ses centimes, qui accumule les bons de réduction, les cartes de fidélité et qui multiplie les magasins pour nourrir l'illusion dans laquelle elle se croit plus économe, plus riche que son prochain. Vous comptez les deniers de vos bonnes actions comme si elles allaient compenser la rivière de merde que toute vie humaine est destinée à laisser derrière elle. Comme si en lissant votre crotin, il sentirait moins, il deviendrait acceptable, justifié et purifié. Mais rien n'est acceptable, et pourtant on doit faire avec, c'est ça la nature humaine. Je préfère cent fois jouer avec les porcs qui se roulent dans la crasse, avec ceux qui espèrent pas s'acheter une conscience, ceux qui savent déjà qu'ils valent rien et que rien n'a le moindre foutu sens. Où est-ce que vous voyez des héros je suis moi-même qu'un cyber-mendiant. J'exécute quelques tours de passe-passe pour vous divertir une poignée d'instants ça et là. Je suis rien d'autre qu'un saltimbanque qui passe avec son chapeau récolter les dons que j'aurais su vous soutirer dans un moment d'empathie, en multipliant les techniques et les tentatives pour vous en tirer plus par peur de crever la dalle, par peur de plus pouvoir être un père, un mari et un associé déguisé en corne d'abondance. Qu'est-ce que vous imaginez J'étais un grand défenseur de la cause juste de l'esprit critique mais j'ai juste trouvé un filon, moi, une place de parking à laquelle je m'accroche pour pas devoir subir le système en place et me retrouver derrière un ordi qui n'est pas le mien, à taper des trucs abscons dans un open space rempli de congénères oubliables pour un salaire misérable qui paye tout juste assez pour me rendre dépendant au même job de merde qui vous permet aujourd'hui de remplir mon tipi. Et d'ailleurs, c'est quoi l'esprit critique, hein, si c'est pas reconnaître qu'on en manque C'est quoi toute cette démarche sinon partir du postulat que la connerie est et sera toujours la norme Allez savoir pourquoi j'ai cru qu'on pourrait en déduire que l'humilité était droit devant. Mais non, on ressasse nos mantras en toc pour mieux se persuader qu'on y échappe, qu'on fait exception ou alors mon petit préféré, tiens attendez, pour encore mieux faire semblant d'assumer publiquement qu'on est tout aussi biaisé que n'importe qui mais une fois les projecteurs éteints, on s'empresse de compenser au centuple ce lourd sacrifice en pointant du doigt dans un entre-soi gerbatif les péchés de ces imbéciles de croyants ou en exposant la crédulité des commentateurs qu'on a outrés en renversant leurs convictions. Ah <rire> Qu'ils sont cons d'être en colère parce qu'on a détruit tout ce en quoi ils croient. Mais publiquement, voyons, moi aussi j'ai avoué que j'avais des défauts. Je suis donc irréprochable. Totem d'immunité Baiser ma main, j'ai dit que la zététique était l'étude de notre connerie à tous, et je m'y suis inclus. Admirez ma métacritique, mirer comme je suis exemplaire. Hé, ouais, ouais, je préfère les maudits, les annulés, ceux qui ont osé déplaire, ceux qui préfèrent la sincérité au prix d'en réparer les dégâts par après, plutôt qu'être le faux cul qui sert d'exemple à une génération entière d'idéalistes aux bottes de plus en plus synchrones. Je m'y sens exactement comme parmi les témoins de Jéhovah, qui eux-mêmes étaient déjà une authentique célébration du statut de victime, une glorification de l'injustice, afin que les opprimés et les démunis soient autant armés que leurs bourreaux pour pouvoir goûter à leur tour à la jouissance d'avoir soumis l'autre et à proférer des excuses d'être ce qu'il est. Crois en mon Dieu, sinon il te punira. Crois en mes valeurs, sinon elles te jugeront. Même combat, même apparente pureté, même prosélytisme, même mission d'évangélisation, aider les opprimés à devenir l'oppresseur. Mais vous savez quoi En fait, elle a bon dos, la zététique. Parce que tout ça, c'est que, que le reflet de notre humanité. La toxicité est dans toutes les communautés, dans tous les rassemblements. Du nazi au marxiste, du religieux au sceptique, du geek au footballeux, du libriste au gafamien des LGBT aux anti-IVG, entre collègues, en famille, entre croyants, entre militants, les communautés humaines sont toxiques et la zététique n'est pas l'exception qui confirmera la règle. Je ne crois pas en cette amitié forcée par le partage des causes, dans laquelle tout le monde affiche un grand sourire et offre de grandes et profondes accolades tout en étant prêt à s'insurger contre son complice d'hier, à la moindre dissonance vis-à-vis -vis du dogme partagé dicté par un concept communautaire boiteux. Désolé, je préfère la simple amitié. Je préfère tolérer les différences, tolérer les désaccords que j'ai avec ces amis qui ne sont pas les opportunités d'autre chose que de passer du bon temps, en toute simplicité. Je répète, ces amis qui ne sont pas les opportunités d'autre chose que de passer du bon temps, en toute simplicité. Je préfère ceux auprès de qui mes désaccords sont audibles, sans risquer de briser quoi que ce soit, pour peu que j'en fasse autant avec eux. Je préfère ceux auprès de qui j'ai le droit d'être con, j'ai le droit d'avoir tort. J'ai le droit de penser et dire une chose immonde, sans risquer quoi que ce soit d'autre, de simplement m'en rendre compte parce qu'on aura accepté d'en parler avec moi sans me jeter tout entier. Mais n'allez pas croire pour autant que je rejette les communautés. Non, non, non, je vous l'ai dit. La merde humaine, on doit faire avec. Et continuer de nettoyer derrière pour garder le cul propre. Sinon, c'est l'infection. Mais on s'arrêtera jamais de chier d'en mettre partout dans un premier temps. hein. Bon, j'arrête avec cette métaphore. Alors, voilà, moi je préfère voir ça comme une entreprise. Une belle petite pyramide dans laquelle il y a des échelons à grimper et des collègues à respecter. C'est pas très bien, mais j'ai pas mieux. » Libre à eux de s'imaginer en plein système horizontal, où chacun a une chance équitable de réussir à se hisser tout en haut de l'affiche, avec ou sans talent, parce que eh, c'est pas de leur faute ils ont pas de talent, voyez-vous. Il faut les mettre en pleine lumière pour compenser cette injustice. « Oh, mais qui entends-je frapper à la porte de Ménère en plotte Mais oui, c'est Saint Sauveur qui vient me faire une petite leçon sur la méritocratie qui n'existe pas. Incroyable, j'y avais jamais pensé, moi qui croyais que les gagnants du loto étaient méritants. » Mais pour autant, cher justicier de la blancheur éclatante, laisse-moi te dire que jamais, jamais ne disparaîtront de nos esprits la soif de qualité. L'exigence comparative qui fait que les moins doués ont encore moins de chances que les doués de réussir quoi que ce soit. Doué en quoi, d'ailleurs On parle de quoi quand on parle de qualité Doué en contenu inédit En pertinence du propos Doué en justice, éthique, morale, politique Mais non Doué en stimulant de dopamine Parce que tout est là Tout est dans la défonce, dans le kiff, dans la drogue, dans l'addiction C'est la loi du plus kiffant Et tu peux rien y faire avec tes idéaux, ni avec l'exemple que tu tentes vainement et vaguement, sache-le, d'incarner. Et tu sais quoi Face à tes injonctions, tes voeux d'épuration, tes idéaux inquisiteurs d'une équité hypocrite, eh bien je préfère encore l'injustice de notre dépendance à l'impact émotionnel. Je vous vois tous là, fascinés par les bons mots, mes belles tournures de phrases et mes métaphores, comme autant de bourgeois assis le sourire béant au concert d'un Jacques Brel sointant son dégoût pour eux, à même leur tronche. Vous voulez entrer dans mes bonnes grâces Parce que vous imaginez que vous vous sentirez mieux Cessez de vous croire bon, cessez de vous croire meilleur que les autres, cessez de croire qu'en étant aligné sur mes propos ou ceux de quelques gourou que ce soit, vous vous débarrasserez de la culpabilité d'être un problème ambulant. Vous n'êtes pas intérieurement meilleur en faisant l'inclusif, en jouant les féministes, en singeant le progressisme, vous augmentez tout seul vos points de sainteté en croyant améliorer les conditions de vie de la pire espèce ayant jamais foulé le sol de cette planète. « Coucou les donneurs de leçons, vous attendez que je dise qu'il faut quand même être inclusif et tout ça hein ?»« Que je vous rassure parce que euh, quand même, si je le dis pas, ça va faire des victimes ?»« Eh bien vous savez quoi J'en ai rien à caler et je vous demande pas de penser comme moi. » Que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'ils soient ce qu'ils veulent, qu'ils soient inclusifs si ça leur chante et qu'ils se prennent les conséquences de leur sexisme s'ils le cherchent. « Ah oui, mais alors tu es pour les victimes de gna gna gna Mais ta gueule, sans déconner, à qui je demande, moi, d'endosser toutes les causes possibles imaginables ad nauseam jusqu'à l'écroulement moral Vous aimez les leçons J'en ai une, j'en ai une très bonne pour vous. Il y a deux types de personnes qui veulent aider ceux qui manquent de nourriture. Il y a ceux qui leur préparent un plat et leur servent à table en leur souhaitant bon appétit, puis se retournent en cuisine laissant la personne faire ce qu'elle veut de son assiette pour mieux préparer la suivante. » Et puis il y a ceux qui veulent gaver le monde aux forceps avec leur bouillie du jour, quitte à la faire rentrer de force s'il le faut parce qu'ils savent ce qui est mieux pour les autres. La team, c'est pour ton bien, qui me ferait émigrer dans une grotte si un jour je la voyais récolter des intentions de vote. Ceux qui débarquent avec un code de bonne conduite complet à avaler tout rond sous peine d'être banni à jamais de leur petit papier en s'estimant heureux qu'on ne, répercu qu ne répercute pas la sentence sur 13 générations. J'en ai marre. Et je ne vois que des sous-groupes qui redéfinissent chacun dans leur coin ce que devrait être la commu tout entière. Que font les gourous pendant que vous consacrez 80% de votre énergie à, à aligner les rangs Ils se fendent la poire en nous regardant patauger dans nos désaccords moraux. Vos bonnes intentions sont un échec cuisant qui pave l'enfer de toutes mes notifications. Ou alors réalisez que vous avez simplement changé de guerre. Et cessez de me juger parce que je ne vous rejoins pas sur votre front. J'ai bien assez à faire avec les champs de bataille que j'ai choisis, et moi, au moins, je fais pas semblant de mener tous les combats tendance. J'avais le choix, hein, je pouvais, euh, comme certains collègues anonymisés par la voix ou par le masque, rester à l'écart de tout ce merdier, de tout ce communautarisme au parfum sectaire, continuer à faire mes petites vidéos d'ovnis qui font des vues et du Tipeee pour préserver ma petite image, mes petites statistiques et ma capacité financière à bouffer au quick deux fois par mois. Vous croyez que c'est le bonheur de se lever le matin et de se demander à quelle sauce l'algorithme va me becter encore un dictat qui menace de sanctions lourdes si je dis pas les bonnes paroles Ben vous savez quoi N'oubliez pas de vous désabonner et de mettre des pouces vers le bas, et prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous allez fièrement gonfler le torse pour me corriger en public. Et voilà. Alors, comme beaucoup de gens me l'ont fait remarquer, ce, ce, ce coup de gueule se condamne lui-même, hein notamment. Il me condamne, hein, je m'inclus hein, là-dedans, parce que je vous dis, j'ai eu une attitude que je, je, je n'aime pas avoir dans, dans, dans tout cet environnement. Vous savez, quand je l'ai fait écouter, par exemple, à AstronoGeek, hein, qui est une espèce de bête noire de tout Internet euh, alors que personne ne le connaît, il l'a pas pris... Euh, alors que il, il a un boulevard hein, pour, le, pour penser que ça ne le concerne pas. Eh bien, il l'a pris pour lui. Parce qu'on est très nombreux à penser qu'on a été embarqués comme ça, sans vraiment le vouloir, tous ensemble, dans une espèce de mouvement dans un climat communautaire dans lequel la langue de puterie est la norme, la médisance est la norme. Et donc, bah, il faut faire un coup de gueule, un genre de coup de gueule, où après on regarde ses pieds, on fait « Ah putain euh... !» Voilà. Donc j'espère que vous n'allez pas rejeter tout ce qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a des tripes là-dedans. C'est critiquable, euh, donc il euh, n'y a pas de souci avec ça, euh, c'est le jeu. Mais là, voilà, vous avez un petit peu le fond de ma pensée. Donc vous comprenez que dans un tel état de saturation, parce qu'il y en a pour qui ça va, ça va paraître dingue cette histoire, parce que vous êtes très loin de ça, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ou alors vous avez vos propres réseaux sociaux, vous ne voyez pas ce qu'on vit dans la communauté sceptique. Et euh, je le comprends, moi, quand je vous croise en vrai, les, les, les gens qui me regardaient, mon public, quand je vous croise en vrai, vous, vous, vous, tout ce que vous me dites c'est euh, « continue, lâche rien, euh, on a besoin de toi, euh, super ton travail, bravo, etc. » C'est ça que vous me dites. Et c'est pour ne pas lâcher ça que je dois arrêter YouTube. C'est pour ne pas lâcher ma mission à moi, la mienne, que je dois arrêter YouTube, quelle que soit la forme que ça prendra. Donc voilà, je vais prendre mes distances avec cette communauté. Euh, grosse pause, très grosse pause dans un premier temps. Désolé les copains, euh, ceux, qui, ceux qui se reconnaîtront, euh, euh, n'hésitez pas à venir me, me parler en privé, il hein, n'y a pas de problème. Si vous si vous sentez visé, si vous vous sentez quoi que ce soit, on peut en causer. Je suis pas en colère contre qui que ce soit, je, je, je dis pas qu'il y a des gens mauvais, hein. c'est pas ça que je dis. Je l'ai dit, je ne critique pas des gens, je sais que nous sommes tous plus complexes que ce que nous montrons de nous, même ce que nous montrons de nous depuis des années, je suis bien placé pour le savoir, parce que la plupart d'entre vous, et même de mes proches, et même de mes amis dans la communauté, n'ont aucune idée de ce que je fais de ma vie en, en réalité. Donc je sais bien qu'on se résume pas à ça, et donc il ne faut pas le prendre personnellement, il faut... Je veux vraiment, si vous voulez, donner un petit coup de froid et qu'on se regarde tous les pieds en mode gueule de bois, parce qu'il est temps, là, il est temps, ça devient n'importe quoi, cette histoire. Ok, on est tous plus que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, dans nos groupes, dans nos partis pris, dans nos mouvements politiques, dans nos machins. Mais ce qu'on montre, c'est de la merde. Ce qu'on montre comme attitude, c'est de la merde. Moi, je découvre la communauté sceptique maintenant, mais je fuis, hein. Je fuis, quoi. C'était déjà touchy à l'époque, pour qu'on se demandait s'il fallait être frontal ou bienveillant. Ah <rire> putain Vous vous rappelez l'époque où on se demandait s'il fallait être frontal ou bienveillant On dirait que la pièce, elle est tombée d'un côté, et, euh, et il est hors de question de la retourner. Hein. J'en ai fini avec ma critique de la communauté, maintenant il est temps de parler du dernier paramètre, c'est la rentabilité des vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire la rentabilité des vidéos Ça veut pas dire euh, avoir un gros chiffre sur son compte en banque, comme plein de... De, de gens qui essayent de vous faire honte d'avoir besoin d'argent comme tout le monde. Putain, dans mon cas, la rentabilité, ça veut dire le toit que je me mets sur la tête et, que je mets dans, et la bouffe que je mets dans mon assiette et la bouffe que je mets dans l'assiette de ma famille. C'est ça que ça veut dire la rentabilité. Quand je, quand je parle de pognon... Quand je vous fais des appels aux dons, moi, c'est à ça que je pense. C'est pas à, à acheter une boîte de Lego ou à... J'ai rien contre ceux qui achètent des boîtes de Lego, hein. J'aimerais bien en acheter, moi aussi. Mais c'est pas à faire des folies, parce que je suis très très loin de pouvoir faire des folies. Donc on est d'accord, là, je vais, je vais vous parler de rentabilité. Ça veut dire rendre mon activité vivable. Ne pas gaspiller un temps qui devrait être consacré à ma survie et à la survie de ma famille. Donc on l'a vu récemment, Utip vient de fermer. Bon, voilà, 500 balles en moins. Je crois que j'en en ai même plus là, je crois que j'en ai 250, un truc du genre. 250 balles en moins, tous les mois. Très bien. Euh, après le Tipeee Gate, qui, donc cette espèce de clash qu'il y a eu autour de Tipeee, parce qu'il euh, euh, permettait à des contenus euh, très discutables d'être financés. Bon. YouTube aussi, hein. On fait quoi Bref. Euh, le Tipeee Gate, qui, euh, bah, le résultat, ça a été que sur, sur le Tipee Gate, j'ai perdu 500 balles. Par mois, et c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Donc là, euh, clairement, le, le, les dons ne suivent plus pour des raisons euh, peut-être de motivation, hein, peut-être de baisse de qualité, peut-être que je vous apporte pas ce que vous attendez, peut-être que je ne sais pas quoi, peut-être qu'on a tous globalement moins de thunes aussi, hein, ça c'est possible, c'est même très certain. J'ai été beaucoup trop gentil avec tout le monde en fait. J'ai vraiment été beaucoup trop con. J'ai bossé gratuitement dans le vent et je récolte que dalle. Je récolte que des emmerdes, que du stress, que une vie dans laquelle je, je, je joue avec le feu par rapport à mes responsabilités. Parce qu'une erreur de 1000 euros un mois, et tout le château s'effondre. Je suis à bout de souffle. J'ai vraiment essayé de tenir le truc le plus longtemps possible, pour le rendre vivable, pour le rendre pérenne, pour le rendre rentable. Rentable dans le sens, vraiment, de nouveau, mécaniquement, je peux allouer du temps à ça sans mettre en péril ce que je mets dans l'assiette de ma famille. C'est ça que ça veut dire rentable. Et là, vous vous doutez bien que si l'algorithme m'écrase comme un pruneau, la communauté est dégueulasse avec une ambiance de merde, et que derrière ça, en plus, ça me fout dans des emmerdes financières de dingue, bah j'arrête YouTube, j'arrête ces trucs. Il faut. Mais... Si j'arrête, j'ai rien derrière, d'accord, à part des frais fonctionnels, parce que j'ai une boîte avec ça. Et ce que YouTube me rapporte maintenant, ça comble un peu plus de la moitié de ce que je dois payer tous les mois juste pour commencer à travailler, les frais fonctionnels. Alors je sais, vous ne m'avez pas obligé à avoir une boîte, mais il se trouve que je l'ai et que je veux en faire quelque chose. Et pour ça, il faut que je dégage du temps, il faut que je dégage des moyens, il faut que... Faut que... Il faut que je passe du temps à y réfléchir, que je me retourne, que je me calme aussi, que je, que je me repose un peu de, de la crise qui est, dans laquelle je suis depuis des années, parce qu'il s'est passé des trucs ces dernières années, et je suis obligé de vous en parler, puisque je sollicite votre empathie. Du moins, je le veux. C'est le contrat que j'ai passé avec vous, que j'estime avoir passé avec vous. Donc la chaîne n'est pas rentable, elle est sous respirateur artificiel depuis méthode Z. J'avance avec le frein à main, depuis tout ce temps. En plus de ça, elle m'oblige à retarder mes autres projets. Elle m'oblige à ne pas accepter du travail. Elle me coûte donc les opportunités auxquelles je renonce. D'accord C'est pas, pas juste qu'elle me rapporte peu. En plus de ça, elle me coûte. Bref, je suis dans un piège. Je suis dans un putain de piège et j'ai besoin d'aide pour en sortir. Donc, je résume, vous l'avez compris, euh, c'est un arrêt de la rentabilité, un arrêt de, des exigences de YouTube, hein, on va appeler ça les statistiques et l'algo, et un arrêt euh, de ce qu'attend de moi la communauté sceptique, euh, et également de ma fréquentation de la communauté sceptique et de ses réseaux. Ça ne veut pas dire que je vais ignorer toute rentrée d'argent potentielle. Hein. Je vous l'ai dit, les sponsors, s'il y en a, je vais, je vais prendre le, mon cachet et, et me barrer. De toute façon, eux, ils vont se barrer très rapidement, parce qu'en arrêtant ces trois, ces trois trucs-là, les stats, elles vont dégringoler, ils vont très vite le voir, ils vont très vite dégager. En tout cas, il n'y aura plus de priorisation de ces trucs. C'est une vraie désintoxication à un système qui me tue à petit feu, que je dois faire là. Je n'arrête pas mes activités de sceptique. Je vais encore faire des conférences, je viens d'écrire un livre, on va en reparler, il faudra bien que je vienne faire la promo ici. Je vais aller parler chez vous dans vos vidéos et je vais pouvoir multiplier les formats qui ne marchent pas. Vous savez les petites interviews les Mr ou Mrs Who que je fais par exemple, qui ne marchent pas, hein c'est une catastrophe en termes de vue. Ben maintenant je vais pouvoir en faire comme je veux, quand je veux. Je prends ma caméra, je la pose, je fais une petite discussion, je la monte viteuf, je la mets en ligne, on se fait plaisir, entre, entre gens qui aiment ça. Même si on est que 15 000. Que 15 000 15 000 quoi Il faut bien que vous compreniez euh, au bout de quoi ça arrive tout ça aussi. Parce que ces 5 dernières années, moi j'ai pris un train sur la tronche, mais j'ai pris des tractopelles quoi. Je vais vous la faire vite, c'est le petit moment vie privée, euh, en 5 ans. Désolé pour le manque de pudeur, hein, mais il y a eu la grossesse, je suis devenu papa. Alors oui, la grossesse, c'est la femme qui le vit, c'est pas l'homme, mais putain, euh, c'est chaud pour les mecs quand même. Bref, on va pas partir sur ce sujet. Euh, j'ai dû euh, découvrir la paternité avec toutes les angoisses que ça contient. J'ai pas eu de chance parce que j'ai une fille qui ne dort pas la nuit, enfin qui qui se réveille toujours à 5h30, maintenant, encore. Vous avez compris, ancien couple, donc séparation. Après 14 ans de vie commune, ça pique, sa race. J'en suis sorti avec des traumatismes que je viens de traiter. Je sors de trois thérapies, là. Foireuses, d'ailleurs. Mais on a quand même réussi à traiter ça. C'est des vrais traumatismes que je me suis chopé. Je ne savais pas ce que c'était les traumas. Ben voilà, maintenant, j'ai découvert. C'est un truc euh, atroce. Donc voilà, quand il faut en plus de ça mettre de l'énergie dans une chaîne et, et être en mode « Hey, curieux, des curieux !»« Hey, l'esprit critique, c'est chouette ben, !» ça pompe de l'énergie. J'ai dû me reconstruire dans tout ça. Euh, ça a été assez difficile. J'ai fait beaucoup souffrir la personne avec qui je suis maintenant parce que j'étais dans un sale état. Et euh, ben, elle m'a vraiment sauvé la vie. Hein, mais ça, on en reparlera un de ces quatre. Parce que pourquoi pas après tout, hein, même si ça fait pas de vue, ça vous intéresse pas d'entendre de, une belle histoire d'amour Ah Je vois qu'il y a encore les vrais là qui écoutent. Vous avez la, la version Z aussi de ces cinq dernières années hein, la shitstorm Raoult, le Lancet Gate, et eh oui, mon erreur fatale, euh, les attaques haineuses des gens en se revendiquant. Euh, de Zem ou Périphérie. Il y a eu les attaques de psychophobie, hein, pour un spectacle qui n'a jamais été vu par personne. Et maintenant, il y a euh, ce truc avec Psyodélique, où on essaie de me freiner de faire mon putain de taf. Eh ben, stop Monsieur Sam, il est à bout de force. Il faut arrêter les frais, c'est plus possible. Je vous ai tout donné. J'ai vraiment été au bout du bout pour vous servir des vidéos, de qualité comme je le pouvais, avec un maximum d'ouverture d'esprit, avec tout ce que j'ai... Voilà, j'ai mis... J'ai été, été au bout. J'ai été au bout de mes moyens, j'ai été au bout de mes capacités, j'ai été au bout de mes possibilités. Et j'y suis au bout. L'aventure Monsieur Sam que j'ai amorcé il y a 8 ans, au mieux, elle est sur une grosse révolution, au pire, elle est sur la fin. Vous trouverez en description les autres canaux où me retrouver. Vous trouverez la chaîne Monsieur Sam vous trouverez ma chaîne musicale Escape. Et vous trouverez la chaîne de ma boîte Sunday Pistols, où on va parler de cinéma, d'un point de vue technique. Et on va se faire des délires de cinéma. Vous allez voir, on se casse des bouteilles en verre sur la tête avec euh, le, la doublure de Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est une vidéo qui va arriver, quoi. C'est ce genre de trucs, c'est génial, c'est cool. Bref, euh, et tout ça, c'est des trucs où je ne gagne pas un bal. Donc c'est vraiment pour le fun, c'est pour le plaisir, c'est pour euh, passer du bon temps ensemble, parce que la vie est courte quand on a 40 ans, on s'en rend compte. Curieuses et curieux, vous allez maintenant voir le moment euh, que je redoute le plus. C'est un passage que j'ai décidé de conserver, où je suis euh, bah, au, fond de mon... au, fond, au fond du trou. C'est le final du deuxième enregistrement, celui où j'ai où juste braqué la caméra sur moi dans un coup de gueule incroyable. Euh, bah, je vais assumer. Je vais assumer que ceci est arrivé, que c'est arrivé comme ça. Et surtout, j'assume que je l'utilise pour vous sensibiliser. Si vous ne voulez pas être émotionnellement manipulé, parce que c'est à ça que ça va servir, à vous, à vous montrer mon angoisse. Je veux, vous, je veux que vous compreniez mon angoisse. Si vous ne voulez pas voir un truc pareil, bah vous arrêtez la, la vidéo maintenant, il n'y a pas de problème. Je vous préviens, dans cet extrait, je vais vous demander de l'aide. Et euh, je ne sais pas ce que je vais faire de cette aide. Et je sais qu'il y en a qui vont m'aider. Évidemment, s'il se passe un miracle à la YouTube, un miracle de, de soulèvement massif de plein de gens qui viennent me soutenir financièrement, évidemment que je vais re-réfléchir à ma mission, mais je n'y crois pas une seconde parce que j'ai suffisamment d'informations pour pouvoir me comparer. Mais quoi qu'il arrive, même si, euh, admettons, euh, le YouTube francophone s'emballe et euh, ouais, il faut soutenir Monsieur Sam, que sais-je, euh, bah, euh, même si à ça, je vais faire une, au moins une grosse pause maintenant. J'ai tourné un film l'année passée, il faut que je le monte. Pour monter ce film, ça va me prendre euh, au moins un mois, et c'est un mois pendant lequel je ne vais pas toucher un bal. » Voilà. C'est un film génial. Un, un mec seul dans une pièce blanche qui, euh, tous les jours, doit bouffer une pilule pour rester en vie. Le film est, est super, il y a trois allégories mélangées là-dedans. Là On a écrit ça avec Sadia Novak, qui est une, une, une autrice absolument incroyable. Euh, qui travaille maintenant pour Sunday Pistols et avec qui j'ai envie de développer plein de trucs, je dois faire ça. Et donc là, je vous demande, s'il vous plaît, pour pouvoir me, me remettre sur pied, quelle que soit la forme que ça prendra à l'issue, de bien vouloir regarder l'extrait qui vient. Attention, je suis très émotif dedans. C'est un peu la honte. Euh, respectons ma décision. De, de quand même vous montrer ça, à des fins, effectivement, de sensibilisation, à des fins, effectivement, qu'on peut qualifier de manipulatoire, mais je suis dans le besoin, et le seul outil que j'ai pour vous sensibiliser à ma cause, c'est celui-là. Curieux et curieux, ça a été un honneur et un plaisir de mener cette mission le plus loin possible avec vous, je vous laisse en ma compagnie, et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Oui, je fais de l'appel à la pitié. Oui, je fais de l'appel à l'aide. Euh, Trouvez ça minable et lamentable si vous le voulez. J'assume que les dons sont le contrat que j'ai passé avec vous depuis le départ pour que ça tienne. Et donc, c'est le seul levier que je vais activer. Si vous comprenez un petit peu le, le, le précipice dans lequel je m'apprête à sauter, avec tout ce que je vous ai dit là, s'il vous plaît, aidez-moi une dernière fois. J'ai très peur. Si vous avez envie de m'aider une ultime fois, vous savez comment faire. Désolé d'avoir été émotif, euh, merci de m'avoir écouté jusque-là. Et vous savez quoi parce que j'ai le moniteur retour, là. Rien à foutre, en fait. <rire> à tous mes soutiens, à tous ceux qui ont toujours été une, une bouffée d'air, je vous aime. Je vous remercie. Vous m'avez permis de tenir 8 ans euh, à faire des choses merveilleuses. Il y a des vidéos qui sont absolument dingues sur la chaîne. C'était incroyable. Euh, on s'est éclaté. On a vu des choses dingues. Merci. Je ne doute pas que certains d'entre vous vont bondir pour me soutenir. Désolé, je suis vraiment un con. Je ne doute pas que dans tout ce que j'ai dit, des choses ne seront pas comprises. Et que je vais regretter certains propos aussi, hein, parce que c'est ça, une opinion, ça change avec le temps. Les a priori, vous savez, ce c'est pas très bien les a priori, mais ça se respecte et on n'a pas le choix, on en a. Voilà. L'essentiel, c'est de rester mobile. Il faut, il faut rester mobile sur ces a priori. C'est ça la zététique, en fait. Hein, c'est apprendre à rester souple. Sur ses, sur ses certitudes et ses engagements, c'est savoir bouger ses curseurs un peu plus vite que les autres. Euh, donc, dans la mesure où je travaille beaucoup à savoir bouger mes curseurs rapidement, je m'autorise à dire des choses que je vais regretter. Voilà. Merci à tous, à toutes et à tous pour ces merveilleuses années en euh, route vers de nouvelles aventures. Ce sera intéressant, à n'en pas douter, parce que en fait, ce que je tire comme bénéfice réel de, de me foutre dans la merde comme ça systématiquement depuis autant de temps et dans des situations épouvantablement lourdes, c'est que c'est passionnant. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Ma vie restera passionnante. Et vous pouvez prendre ça pour de la frime, j'en sais rien, mais si... si... Si vous saviez le, le, le, le quart du tiers des histoires que j'ai racontées, vous tireriez des yeux comme ça. Voilà, moi je vous le dis. Euh, tout le monde en a, hein, c'est pas la question. Euh, J'en ai rien à caler des critiques. et J'en ai marre d'avoir de, de, ce réflexe de me justifier auprès de gens dont je n'ai rien à foutre de l'opinion. Alors on va se décrasser ça du cerveau. Vous avez vu ce réflexe J'anticipe les critiques de merdeux dont j'ai rien à foutre. Il faut que je me soigne de ça. Il faut que je guérisse de ça. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, de m'avoir soutenu. Euh, à très vite pour du, du contenu cool. Euh, sans doute beaucoup plus geek, beaucoup plus arty, beaucoup plus surprenant, beaucoup plus euh, bordélique aussi. Peut-être parfois moins bien réalisé, euh, parfois à l'arrache. On va peut-être sortir le téléphone pour sortir une vidéo de 20 minutes. Qui sait J'en sais rien. Je dois me libérer. Je dois vraiment me libérer, je suis trop malheureux. Et, euh, et je prends un énorme risque pour faire ça. Alors si, si vous avez... Désolé, j'ai du mal. Si vous avez un sentiment de gratitude pour tout ce que j'ai fait, s'il vous plaît, un dernier geste. Parce que je vais avoir besoin d'une sacrée marge de manœuvre pour... Euh réparer ce que je viens à l'instant de bousiller curieuses et curieux prenez soin prenez soin les uns des autres c'est tout en fait c'est tout ouais c'est très euh, jésus-like mais euh, putain mais putain comment ça se fait que un truc aussi trivial naïf et fondamental soit nécessaire à rappeler Essayez un petit peu de prendre soin les uns des autres. Voilà. Dans le désaccord, surtout dans le désaccord. Surtout avec des gens avec qui vous entendez pas. Surtout avec des gens qui vous révoltent. Prenez soin d'eux. <rire> J'ai pas envie d'arrêter, c'est bizarre. Mais on va quand même le faire.